Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Musique vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de février, eh bien nous avons jusqu'au 19, un soleil en Verseau, Verseau qui n'est pas un secteur très fort de votre thème, mais il n'empêche qu'il gère, un, sec, qu gère un, un domaine qui vous est cher, il gère celui du travail. Donc vous allez très certainement avoir de fortes motivations pour travailler, euh, vous vous ferez euh, un... Des, des, comment dire... Euh, vous vous ferez des, des, des, un emploi du temps extrêmement euh, serré, euh, un peu stressant probablement, hein, parce que le Verseau est un signe qui, qui est impatient, un, un peu stressé, et même beaucoup. Donc vous aurez tendance vous aussi à, à vous stresser dans votre boulot, hein, pas forcément dans votre vie personnelle, euh, peut-être parce que vous serez pressé de terminer quelque chose, ou pressé au contraire d'entamer un travail il euh, y a toujours une espèce de, de, de, de joie chez vous à, à travailler, hein? sauf évidemment si vous êtes dans un environnement qui ne vous plaît pas. Hein? Euh, J'ai beaucoup de, de vierges en ce moment qui sont effectivement dans un environnement euh, euh, dans lequel elles ne s'épanouissent pas. Bon, vous avez des bons aspects d'Uranus, hein? maître du Verseau, vous allez pouvoir changer probablement. Mettez-vous en, en tout cas hein, euh, en quête. Après le 19, eh bien le soleil sera en poisson, c'est-à-dire face à vous. Donc il va favoriser euh, tout ce qui est euh, relations, euh, associations, euh, travail d'équipe, euh, voilà vous allez très certainement atteindre des objectifs dans ces domaines, euh, et euh, bon, peut-être vous faire de nouvelles relations, de nouveaux clients... Vous euh, euh, voyez, euh, on tisse du lien euh, social hein, avec euh, le, le, le Poisson euh, en face de vous. Euh, votre couple peut également être euh, en, pas en question, mais euh, peut-être très mis en valeur hein, par, le, par cette configuration, euh, soit parce que vous vous poserez des questions, soit parce qu'au contraire ça fonctionnera bien, hein, ça fonctionnera même mieux euh, parfois euh, que d'habitude. En ce qui concerne Mercure, hein, votre planète euh, à vous, elle vous représente, euh, elle, va jouer, elle va vous jouer des tours hein, ce mois-ci. Elle rentre en, en Poisson, donc face à vous, avant le soleil puisqu'elle y rentre le 4, et euh, elle va avancer jusqu'au 12e degré de, euh, des Poissons, donc face à vous si vous êtes euh, né dans les premiers jours de, de septembre, hein, elle va euh, s'arrêter, stationner et reculer. Donc on est là dans le domaine des autres. Hein. Je vous rappelle, il est, avec Mercure dans ce secteur, il, il n'est pas impossible que euh, on, on vous appelle pour vous demander quelque chose, qu'on vous fasse une proposition, que euh, vous vous entamiez un travail en équipe et que tout ça, euh, commence à, à freiner et à, à être stoppé d'une certaine manière, hein, euh, euh, autour du 17, quand euh, mercure va rétrograder. Donc peut-être que vous allez attendre aussi là, c'est encore plus euh, possible à mon avis, attendre l'approbation euh, de quelqu'un. Hein, vous pouvez avoir euh, poser une demande et vous attendez qu'on vous réponde. Hein? Et alors là, du coup, il va falloir attendre un bon petit moment dans la mesure où Mercure va rester rétrograde un bon moment, elle va même retourner en Verseau au début mars et elle ne reviendra en Poisson que vers le 10 mars. Hein? Donc il faut attendre... Hein? à partir du 10 mars, hein, ce n'est pas, pas le 10 mars précisément que vous aurez votre réponse, ou, euh, votre acceptation ou, ou tout ce que, ou ce que vous attendez, hein, mais euh, bon, de toute façon euh, ça viendra, euh, ne, ne croyez pas que vous avez été oublié. Mm -hmm. Vénus elle est également elle en Poissons face à vous, euh, bon jusqu'au 7, hein, ça va, c'est le 3e décan hein, qui, qui la reçoit. Bon, c'est plutôt une bonne, une bonne affaire hein, pour vous euh, sur le plan euh, affectif. Il y a peut-être euh, et même sûrement une forme de stabilité qui s'est installée, que vous soyez en couple ou que vous soyez euh, célibataire, hein, euh, il y a une, un bel aspect entre Vénus et, et Saturne, donc bon, il y a cette notion de de stabilité qui est là pour le troisième e décor, mais c'est rapide! Hein? Euh, disons que c'est quelque chose qui va... Euh, vous allez sentir pendant une journée, et puis bon, vous passerez à autre chose. Après le 7, Vénus va être en Bélier, ça c'est moins euh, moins sympa, euh, elle est pas euh, elle est pas très forte euh, en Bélier, elle est sous l'égide de mars, donc vous euh, voyez tout son côté euh, consensuel, son côté euh, euh, doux, tendre, etc. Euh, n'existe pas. Hein, euh, quand elle est en Bélier, euh, elle, elle est euh, un petit peu... Euh, euh, je vous dis, elle est sous l'égide de mars, donc elle euh, elle est euh, elle crée du conflit d'une certaine manière, hein, du rapport de force, euh, d'autant plus qu'elle est dans un secteur, euh, dans secteur 8, hein, euh, qui est un secteur de rivalité. Alors bon, c'est très possible qu'il y ait des jalousies autour de vous, que vous sentiez que votre partenaire par exemple est jaloux et, et parfois vraiment sans raison, hein, ou alors c'est vous qui serait atteint <rire> par la jalousie, parce que vous trouverez que votre partenaire euh, fait assaut de séduction euh, dès que vous sortez de chez vous, hein, et que chez vous il vous fait la gueule. Bon, j'exagère, hein, mais euh, disons qu'il peut y avoir euh, hein, un petit peu de, de jalousie, de rivalité, de rapport de force. Euh, avec cette Vénus du Bélier. On en arrive à Mars, hein, votre planète d'action, de réaction, euh, de travail aussi. Hein. Et Mars est en Sagittaire, 3e décan, hein, jusqu'au 16. Donc votre 3e décan va être un petit peu embêté, hein, il va y avoir soit des contrariétés, soit on peut vous refuser quelque chose, soit vous vous en voudrez à vous-même, hein, c'est possible que vous en vouliez de quelque chose, parce que vous n'aurez pas pris une, la bonne décision, vous n'aurez pas fait le bon choix, vous euh, voyez? Il y aura quelque chose euh, hein, d'un re, ressentiment, que ce soit vis-à-vis d'un membre de la famille, puisque euh, Mars est dans un secteur de famille, ou vis-à-vis -vis de vous-même, parce que vous avez mal fait quelque chose, hein. ça c'est... Euh... Comment dire? Bon, c'est la première partie du mois, ça va durer quoi? 3-4 jours hein, au maximum pour chacun, et je vous dis, c'est que le troisième e décan qui est concerné. Hein. À partir du 16, eh bien, euh, premier, deuxième décan, Mars va être en Capricorne, c'est-à-dire en excellent aspect avec vous, hein? et d'ailleurs euh, elle, elle sera conjointe à Jupiter le mois prochain, hein? donc euh, euh, ce, ce Mars en Capricorne va vous donner une pêche, euh, mais surtout euh, intellectuelle, hein? disons que vous serez rapide pour travailler, rapide pour prendre des décisions, euh, rapide pour réagir euh, à tout. Hein? Euh, vous aurez beaucoup de fermeté, de volonté, et peut-être vous serez obligé d'en user sur vos enfants hein? si vous en avez. Euh, vous avez tout à, à, à y gagner, hein? à, à être ferme et un petit peu autoritaire avec vos enfants de manière à les cadrer parce qu'il faut savoir, surtout si c'est des pré-ados ou des ados, ils ont besoin d'être cadrés, hein? ce n'est pas pour ça qu'ils vous aimeront plus. On se retrouve le, le mois prochain, en attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr,